Eh bien, bonjour et bienvenue à cette conférence sur la fresque de l'innovation. Je suis euh, ravi de vous accueillir pour vous parler de ce, de ce projet. Alors, je vais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Laurent Cachalou, donc je travaille à l'UTBM, je suis euh, enseignant. Je travaille également au Crunch Lab euh, pour promouvoir les services du Crunch Lab à travers des exercices de créativité. J'ai également une entreprise de conseil en innovation. Et notamment, Je suis porteur d'un site internet qui s'appelle Innover Malin. Et avant tout ça, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie, euh, pendant 15 ans chez Decathlon à dé développer des projets de sport innovants. Et pendant 8 ans dans le groupe SOMFI pour développer également des, des concepts de volets roulants innovants. Et donc dans, dans mon activité de, de conseil, j'ai souvent été confronté donc au, à, à l'innovation, euh, notamment en lien avec des projets, mais également à rencontrer des innovateurs qui se posaient pas mal de questions. Et donc du coup ce que je retiens de, de pas mal d'échanges c'est que lorsqu'on cherche à, à innover euh, il y a souvent un, problème, un, un, un premier problème qui est de, de, de savoir par quoi commencer. On, se, enfin, on est souvent un peu déstabilisé euh, notamment parce qu'il est difficile d'appréhender l'innovation, c'est quelque chose qui est, qui, qui est assez large quelque part et bien souvent on se sent démunis par rapport à ça. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas tous la même connaissance du sujet. Il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie, qui ont innové pas mal de fois. Et il y en a d'autres qui débutent dans l'innovation. Et pour autant, innover, eh bien, permet... Venez, prenez place. Innover, en fait, c'est accessible à tous. Ce n'est pas réservé juste à des bureaux d'études, à des ingénieurs. C'est donc ouvert à tout type de métier. Et ce n'est pas facile pour tout le monde donc de rentrer dans l'innovation, tout simplement parce qu'on n'a pas le même niveau de connaissance sur le sujet. Et le fait est, quelque chose que j'ai observé également, c'est que quand on est très focalisé sur un métier, euh, mettons le métier d'ingénieur en bureau d'études, ça peut être le cas également quand on travaille dans le marketing, eh bien, on, on ne voit qu'une partie de l'innovation, du processus. Et donc, du coup, on a du mal à avoir cette vue d'ensemble qui finalement nous permet de bien appréhender l'innovation. Et, et pour autant, c'est vraiment essentiel. Et je rencontre également pas mal au, au Crunch Lab et dans mes activités de conseil des des, des inventeurs, des personnes qui viennent aussi nous voir euh, en nous disant « j'ai une idée, euh, c'est l'idée du siècle » et euh, se voient déjà millionnaires en se disant « ça y est, je vais gagner ma vie avec ça ». Et en fait, ils ignorent qu'entre l'idée et la réalisation, la commercialisation, eh bien, il y a plein d'étapes qui sont à prendre en compte. Et puis, de, de par mon expérience, de par tout ce que j'ai pu vivre en entreprise, euh, le fait est qu'on euh, observe qu'il n'y a pas euh, qu'une seule façon d'innover, il y a mille et une façons d'innover. Je me souviens avoir fait l'expérience le, le, euh, de, de manière historique, on va dire, sur les projets que j'ai menés en entreprise, d'essayer de retracer un petit peu le parcours que j'ai suivi, et à chaque fois c'était des parcours différents. Donc c'est-à-dire que bien souvent on attend une recette miracle de l'innovation, mais ça n'existe pas, il y a mille et une façons d'innover. Et puis, lorsqu'on on, on commence à, à rentrer dans l'innovation, donc euh, évidemment, il y, a il y a ce que vous faites, donc participer à, à des manifestations comme celle-ci, il y a tous les cours euh, que vous suivez qui sont passionnants. Et euh, ce que je vous invite à faire également, c'est de, de lire des bouquins sur l'innovation. Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il existe plein, plein de méthodes. Et du coup, plus on en lit, euh, moins on sait véritablement laquelle suivre. Il y a tellement de choses euh, réalisables qu'on se sent un petit peu perdu. Enfin bref, il existe tellement de choses qu'à la fin, euh, on n'est pas pour autant avancé pour savoir comment innover et on se sent un petit peu déstabilisé par rapport à ça. Et, et du fait, il y a pas mal de, de responsables d'innovation euh, avec qui je suis en relation qui me disent, tiens, Laurent, euh, je, je travaille avec des équipes et la première chose que j'ai à faire, euh, c'est d'essayer de les acculturer à l'innovation parce qu'ils sont tous avec une vision très partielle du processus. Et donc, du coup, euh, il y a vraiment ce besoin-là, alors que toute l'information existe partout. Bref, le, le, le, le défi, en fait, c'est déjà de prendre conscience de ça, de prendre du recul. L'innovation, c'est quelque chose qui est vraiment euh, complet. Ça vaut le coup de faire un zoom arrière, de prendre du recul et surtout en parler, se pas, ne pas se sentir démuni par rapport à ça. Alors, en ayant toutes ces, euh, toutes ces problématiques en tête, un jour, euh, c'était la, la dernière rentrée euh, climat de l'UTBM, j'ai eu la chance de participer et de me former à la fresque, de la fresque du climat. Et, euh, et en voyant ça, franchement, j'ai tout de suite eu l'idée de me dire « mais c'est incroyable, ils arrivent à expliquer quelque chose qui est complexe, hein, le climat, avec des interactions, des relations de cause à effet vraiment complexes. Ils arrivent à, à l'appréhender euh, de manière super simple et ludique. » J'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis dit « Laurent, il faut que tu fasses ça avec l'innovation, ça marcherait vraiment bien. » Et donc, du coup, euh, je me suis inspiré finalement du jeu de la fresque du climat et je l'ai transposé euh, à l'innovation. Et soit dit en passant, l'air de rien, quand on procède comme ça, vous voyez, de, de deux choses, euh, on peut en créer une troisième. Donc le, le fait de se nourrir un petit peu de nouvelles expériences, en l'occurrence pour moi, la fresque de, du climat. J'avais un problème que je n'arrivais pas à solutionner, qui était de, de donner une vue d'ensemble sur le processus d'innovation et d'aider les gens à bien bien appréhender l'innovation, et eh bien le, le fait d'associer de, de, ces deux idées euh, ont fait germer dans ma tête une troisième idée qui était la fresque de l'innovation. Alors du coup c'est top parce qu'on peut sensibiliser vraiment facilement plein d'acteurs quel que soit le métier, quel que soit le niveau, c'est vraiment super ludique. Ça permet également d'engager de, un processus collaboratif qui est, qui est vraiment fondamental dans l'innovation parce qu'on n'est on pas dans quelque chose de de stéréotypé, de, de, de, de séquentiel, de, d'abstrait ou de froid, c'est au contraire quelque chose où on a besoin de partager, on a besoin de mettre de l'émotion, de mettre du cœur, et donc le fait de travailler et d'appréhender l'innovation avec un jeu du coup ça marche vraiment très très bien et donc c'est aussi une, une première un premier point d'entrée si vous voulez pour rentrer dans le processus d'innovation sans trop se prendre la tête de manière simple et puis de se dire bah tiens maintenant j'ai envie d'aller plus loin mais j'ai au moins cette vue d'ensemble et ça c'est vraiment chouette et puis, donc, ça permet aussi de mobiliser des participants. Bien souvent, on, on intègre, on est dans un projet d'innovation euh, et euh, ce n'est pas toujours évident de mobiliser quelqu'un euh, sur, euh, mettons, je suis euh, en R&D, euh, ben, j'ai envie de, de, de, de, de mobiliser toute une équipe euh, et même avec des personnes qui travaillent dans le marketing, qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans la prospective, dans les brevets. Eh bien, c'est intéressant de mobiliser chacun. Chacune des personnes, aussi sur le métier des autres, ce chacun est contributeur finalement du succès d'un projet d'innovation. Et puis ce que j'ai remarqué également, c'est que et ça marche aussi très très bien avec la fresque du climat, c'est que quand on, on aborde quelque chose sous la forme d'un jeu, de manière ludique, il y a comme une dimension d'équipe qui, qui se crée autour de la discussion. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu le, le concept de la fresque de, de l'innovation. Donc, j'ai voulu en fait créer ça de manière super simple autour de cinq thèmes, c'est-à-dire que le, le, la fresque du climat, en fait, l'air de rien, il y a pas mal de thèmes d'aborder. Là, j'ai vraiment privilégié une lecture qui est vraiment très, très simple. Les thèmes abordés, on retrouve pourquoi innover C'est important de se poser la question. Ça peut être par exemple développer l'entreprise, ça peut être... Euh, euh, respecter une nouvelle réglementation, ça peut être renouveler un brevet, ça peut être se lancer dans de, de nouveaux enjeux éco-responsables, il peut y avoir plein de raisons. C'est Sur quoi innover On peut innover sur la technique, sur l'usage, sur le design, on peut innover sur le business model, on peut innover sur plein de choses, et ça ce sont des, des, des points qui sont essentiels de bien capter, on n'est pas juste euh, euh, sûr de la technologie. Sur comment innover, ça peut être la co-création, l'open innovation, comme ce que vous faites actuellement, c'est un moyen d'innover de manière euh, ouverte, Regardez, les, les porteurs de projets, quand ils viennent vous confier des projets, finalement, ils, ils, ils se nourrissent aussi de ce que vous leur apportez. C'est un moyen d'innover. Et puis également, comment valider l'innovation à travers, par exemple, des preuves de concept, des tests produits, des tests aussi vis-à-vis -vis du marché. Il y a plein de moyens de tester euh, l'innovation pour avancer pas à pas, comme ça, vers le succès. Et puis, il y a un point qui est, qui est essentiel pour faire fonctionner tout le processus d'innovation, eh c'est de... De, de favoriser une culture de l'innovation dans une entreprise ou dans une organisation pour comprendre comme ça toutes les clés qui, qui favorisent de par le management, de par l'encouragement, le, euh, mais également de par des méthodes. Euh, par exemple, faire des roadmaps sur l'innovation pour bien cadencer les programmes d'innovation dans le temps. Par rapport aussi, donc je parle du management, le fait de, de reconnaître, de soutenir des équipes dans des projets d'innovation, c'est super important. Et donc voilà, le fait de coiffer comme ça cinq sujets ça permet de, de bien décrire finalement euh, les concepts clés qui sont euh, prépondérants pour la réussite d'un projet d'innovation. Alors vous voyez, des cartes sont super ludiques. Euh, on retrouve euh, là, vous voyez trois exemples. Par exemple, sur le pourquoi innover, il y a la conquête d'un nouveau marché, la, la différenciation euh, par rapport à la concurrence. Vous voyez sur quoi innover, par exemple, ça peut être euh, l'innovation d'usage. Donc à chaque fois, j'ai choisi une... Euh, des, des petites cartes, je vous montrerai le, le jeu à la fin pour que vous puissiez un petit peu manipuler les cartes. Donc j'ai choisi des images qui sont hyper évocatrices, entre guillemets, et puis avec une petite euh, définition derrière qui permet de, de se mettre d'accord et de pouvoir échanger sur la définition qui est, qui est proposée. Alors l'objectif du jeu, vous l'avez compris, c'est d'appréhender les concepts clés de l'innovation, découvrir ce qu'on ne connaît pas, et puis de pouvoir définir euh, et préciser ce que l'on connaît, tout du moins de pouvoir échanger avec les autres, et, et le but du jeu, euh, comme la fresque du climat, d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question, qui est-ce qui a déjà fait la fresque du climat le, Levez la main, une seule personne ouais. Donc vous voyez, l'objectif du, du jeu dans, la, dans une fresque, c'est de réussir, en fait on distribue des cartes, et le, le but c'est de, de, de réussir à positionner les cartes dans un ordre donné. Alors dans la fresque du climat, c'est dans une relation de cause à effet par rapport à des problématiques euh, on va dire physique, euh, lié au climat, par exemple. Et dans la fresque de l'innovation, c'est tout simplement une chronologie, on va dire. C'est essayer de décrire une succession d'actions, ce qui se passe dans le, dans le temps. Et puis de commencer aussi à définir les, les, les concepts qui sont liés euh, les uns aux autres. Par exemple, je me lance dans une prospection, je fais de la, la prospective, avant euh, de me lancer dans un, un projet d'innovation pour tout simplement m'en nourrir. Je fais également une veille technologique avant tout ça. Euh, avant de, de matérialiser une idée, eh bien je me lance dans de la, de la créativité, j'organise des séances de créativité. Vous voyez, il y a des, des relations comme ça, chronologiques, qui existent entre les différents concepts. Donc le but du jeu, c'est de positionner comme ça des cartes euh, les unes derrière les autres. Et puis l'objectif en fait, principal, ce n'est pas tant de positionner les cartes, c'est surtout de se mettre d'accord et d'en parler. On a organisé, c'était avant-hier, un, une fresque de l'innovation avec des, des industriels. Et, euh, et c'était génial parce qu'ils n'étaient pas toujours d'accord sur une succession d'étapes qui, pourtant, sont assez simples. Mais du coup, chacun en avançant euh, et en partageant son expérience, et, et finalement, les deux avaient un peu raison quelque part. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas qu'une seule fresque. De par l'expérience que vous vivez, il y a des choses que vous pouvez anticiper. Par exemple, il y a le Peugeot qui dépose des brevets très, très tôt, avant même de matérialiser des idées, parce qu'ils veulent blinder tout de suite le, la propriété industrielle. Et d'autres, en revanche, attendre quasiment d'avoir validé la preuve de concept avant de déposer un brevet. Vous voyez, il, il peut y avoir plusieurs modes de, de, de travail. Et puis, ça permet donc de s'enrichir. Et ce qui est aussi important, c'est de finalement de pouvoir identifier, d'avoir en main des, des outils. Euh, donc, ces concepts clés euh, d'innovation sont autant d'outils qui vous permettent de savoir finalement bah, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous étudiant, par exemple, euh, si vous avez l'occasion de, de, de, de, de, de participer à une fresque de l'innovation, bah, vous allez pouvoir vous positionner en disant bah, voilà, sur les 50 concepts clés, il y en a 20 que je connais bien, il y en a plein d'autres que je ne connais pas et visiblement c'est super important euh, dans un projet d'innovation, bah, ça me dirait bien d'aller euh, euh, acquérir un peu de compétences sur le sujet. Donc ça peut être ça et pour une entreprise, c'est tout simplement le fait d'identifier un, un axe de, de progrès, ou quelque chose qui n'est pas fait actuellement et qui peut être une bonne idée à mener pour l'avenir. Pour Alors, comment, comment ça fonctionne Là, vous voyez sur les photos, les, les deux photos du haut, c'est la première fresque qu'on a, qu a menée au Crunch Lab de l'UTBM, avec des, bah, des personnes du Crunch Lab, des enseignants. Et la photo du bas, c'est la, la fresque de l'innovation euh, qu'on a menée ici dans les coursives euh, avant-hier. Alors on part sur une durée de trois heures, à peu près. L'idée, c'est de, de faire ça en petit groupe, vous voyez, entre quatre et huit personnes. C'est toujours important d'avoir un facilitateur, comme toute démarche créative. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rythme un peu tout ça, qui, qui, qui fasse circuler la parole, qui anime, qui donne un peu d'énergie. Et en tout cas, c'est accessible à tous les niveaux. Vous verrez, quand on, on parlera des cartes tout à l'heure, quand je vous les, les distribuerai. Et puis, le, le, je pense que la fresque, elle est très bien adaptée quand on arrive à mettre autour de la table des profils différents, finalement, imaginez dans une entreprise, euh, quand on parle qu'entre ingénieurs ou quand on parle qu'entre commerciaux, finalement, on a chacun une vision de l'innovation. Le fait de les mettre tous autour de la table, bah, chacun apporte sa pierre à l'édifice, son avis et s'enrichit euh, les uns les autres. Et puis, l'expérience a montré qu'en réunissant également plusieurs entreprises différentes, donc là, en l'occurrence, il y avait quasiment que des, des personnes en charge de l'innovation dans des grands groupes, euh, eh bien, euh, enfin, j'ai pu remarquer finalement que c'était super intéressant de partager des expériences, cette fois-ci complètement différentes. Il y a l'Alstom qui ne fonctionnait pas pareil que General Electric ou que Decathlon dans le processus. Et du coup, ils se sont appris énormément autour de cette fresque. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête comme étant un, un beau service à, à proposer à des, à des industriels. Donc, comme je vous le disais, on, la fresque, en fait, on présente ça par l'eau. Vous voyez Là, par exemple, le premier lot de cartes, eh l'équipe en fait, positionne comme ça euh, les cartes les unes après les autres pour se mettre d'accord sur une chronologie. Et l'air de rien, euh, ça paraît tout simple comme ça, ils ont mis quasiment 20 minutes à se mettre d'accord, à parler, à échanger, à, à s'apprendre à les uns les autres de nouvelles expériences. Ça, c'était vraiment génial. Et puis, ça permet de se poser des questions toutes simples. Vous voyez, sur ce premier lot de cartes, on commence à appréhender la notion d'invention, euh, parce qu'on parle de déposer un brevet, la notion d'innovation. Et, et, euh, et le facilitateur, en fait, pose des questions toutes simples. C'est une question que je peux vous poser aussi. C'est quelle différence vous faites entre une invention et une innovation Est-ce que quelqu'un voudrait euh, répondre à ça pas évident, hein Pourtant, c'est une question toute simple, vous euh, voyez Oui Oui, oui, oui. Alors, eh il y a un peu de ça. C'est-à-dire que l'invention, en fait, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, on va dire presque tec technique, quelque chose de technologique. On dépose un, un brevet quelque part. Et l'innovation, c'est quand cette chose-là eh rencontre son marché. Donc, du coup, on, on valide le fait que ce soit utile aux gens, que les gens soient demandeurs. Et il y a plein d'inventions qui restent dans les tiroirs. Il y a plein de brevets qui sont déposés et qui n'arrivent ne, qui, qui ne, qui jamais sur le marché. Alors que des innovations, comme on parle de la, la tente de secondes, pour prendre un, un produit de décathlon, euh, non seulement il y a eu un brevet, mais surtout il y a eu 10 millions de tentes vendues, et c'est une vraie innovation, c'est un vrai succès. Donc vous voyez, ce, ce type de, sur ce, ce type de questions toutes simples, on en a parlé pendant 5 minutes autour de la fresque avant-hier, et ce sont des choses qui sont intéressantes. Comme par exemple, comment favoriser l'innovation ouverte donc là, je prêchais des convaincus parce que le fait de proposer des, des sujets au Crunch Time, ça témoigne du fait que l'innovation est ouverte dans ces entreprises-là. Mais il y a plein d'entreprises où ils ne sortent jamais de chez eux. Et donc, ça vaut le coup de les, les, leur montrer qu'il y a tout un, un champ possible en dehors de leur société pour innover avec des ressources extérieures. Et puis, dans le, dans le déroulement, une fois que la fresque est, est, est constituée, eh bien, euh, généralement, ça vaut le coup de faire une relecture en, en réexpliquant. Voilà. Euh, vous voyez, sur toute cette, euh, cette partie-là, c'est ce qui explique le, la raison d'être d'une innovation, pourquoi on innove. Ensuite, on retrace, on relie finalement sur la, sur la fresque bah, les différents thèmes qui ont été abordés, c'est-à-dire pourquoi innover, sur quoi innover, euh, comment le faire, comment innover, comment valider l'innovation et comment manager l'innovation, enfin, développer une culture de l'innovation. Et puis ce que j'ai rajouté euh, par rapport à la fresque du climat, mais qui ne vous dit rien parce que vous n'y avez, avez pas participé, c'est-à-dire qu'une fois que la fresque est faite, euh, je donne en fait, euh, le moyen en fait, aux, aux participants de raconter des histoires innovations connues du grand public. Donc là, vous voyez par exemple des succès comme l'attente de secondes, ou le... Vous voyez ce que c'est l'ordinateur Quelqu'un saurait me dire ce que c'est Oui non, c'est pas le Minitel, mais bon, le, le look ressemble un peu, je suis d'accord. Oui, un hein. Lisa, ouais, Lisa c'est l'ancêtre du Macintosh, et donc euh, lancé par Apple. Et donc là, ce sont des, des, des succès, hein, parce que euh, vraiment, ça, ça a permis de lancer les, des marques. Puis vous voyez également un échec. Vous savez ce que c'est que la machine bleue qui est en haut de l'écran Ça vous dit quelque chose Oui Yes, et vous savez lequel c'est Exactement, Kodak. ouais, bien vu. Le premier appareil photo électrique, euh, numérique pardon, pesait 3,6 kg. La définition, c'était 100 pixels par 100 pixels. Et, euh, et pour autant, c'était le premier euh, appareil photo numérique qui a été porté par un, un inventeur. Et en fait, le, le projet a échoué parce que la direction n'y a pas cru. Euh, voulait conserver son marché sur les pellicules et n'a pas cru dans ce projet-là. Et donc, euh, pourquoi je parle de ça Parce que ça vaut le coup de comprendre, euh, une fois qu'on qu'on donne ce récit, on va dire, de ces innovations qui ont marché ou qui ont été un échec, de comprendre comment elles ont cheminé finalement sur la fresque, de comprendre par où les innovateurs, les inventeurs sont passés, et euh, en l'occurrence sur un projet qui est échoué, à quel moment il a échoué. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir cette, cette lecture, et puis de constater tout simplement euh, que chaque chemin est différent, c'est super visible, on voit bien que sur chacune des histoires, eh bien, le, le chemin suivi est différent. Alors du coup, le, le, dans la fresque, il est aussi important, donc là vous voyez des gens super contents, ils ont commencé à se l'approprier honnêtement, ils étaient super contents d'avoir participé à ça. Il y a aussi un exercice, c'est-à-dire de, de, de personnaliser la fresque, de, de, de dessiner la fresque, de, de se l'approprier. C'est un moment créatif qui, qui laisse parler les émotions, parce que quand on crée un processus comme ça, c'est un, un peu froid, même s'il y a pas mal d'échanges. Mais en tout cas, ça vaut le coup de, de mettre un peu de fun dans la démarche et de dédramatiser un petit peu le fait de, de construire un processus d'innovation, vous voyez. Et puis c'est l'occasion de partager des expériences, ça c'est super riche. Je vous invite vraiment, euh, enfin si vous avez l'occasion de, de, de, de, de voir une invitation pour la fresque de l'innovation, vous verrez, c'est pas mal, pour partager des expériences. Et puis c'est surtout intéressant pour identifier des leviers pour progresser, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors du coup... Euh, Là, pour vous dire, en fait, le projet, il est au tout début, début, début, début. C'est-à-dire qu'il vient tout juste d'être créé. Les cartes que je vais vous montrer, ce sont des, des cartes qu'on a imprimées. Je vous montre l'imprimeur. C'est François de, de la com qui m'a imprimé ça en 20 minutes, juste avant le crunch time. Donc, on est vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'on est en train de dérouler les premiers ateliers. En tout cas, ce qu'on peut identifier, c'est que par rapport à cette fresque, moi, ce que j'ai identifié comme point super fort, qui est un, un résultat que vous pourrez attendre en, en pratiquant ça, eh bien c'est d'aborder de, de manière super simple l'innovation et d'avoir une clé d'entrée, une porte d'entrée dans le processus d'innovation qui est super simple, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et d'être sensibilisé sur tous les concepts et vous verrez qu'il y en a pas mal peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis de construire quelque chose de visuel et donc du coup on le retient plus facilement. Euh, en l'occurrence on peut l'afficher, euh, une entreprise peut le laisser euh, au sein de son entreprise, Là, vous voyez, des fresques de l'innovation peut être affichées partout dans l'école. Dans Ce sont des choses aussi qui peuvent vivre durablement. Donc ça, c'est sympa. Et puis, ça permet d'en de, voilà, débattre, de, de créer des échanges et puis de pouvoir s'améliorer. Alors, juste pour vous donner quelques éléments de timing, pour vous dire vraiment, c'est le tout début début. Donc là, on est au mois de mars. En 2023, ça va accélérer vraiment fort. C'est à dire que là, donc, on a fait un test avec des, des industriels. Euh, franchement ils ont tous été ravis, ils ont envie en fait de, de déployer ça dans leur entreprise. Il va y avoir un test à l'UTBM aussi au niveau de, euh, des étudiants pour euh, bah juste voilà, le, le, leur donner comme une introduction finalement à l'innovation. Donc euh, ça va être un petit test avec les, les troncs communs. Au mois de juin, on a déjà des, des rendez-vous avec des industriels pour euh, déployer la fresque et animer des ateliers bah, tout simplement pour euh, leur permettre de de favoriser l'innovation dans leur dans leur entreprise donc ça ça va marcher aussi très fort et puis on se donne une grosse ambition donc à la rentrée universitaire c'est-à-dire de de, de, de de permettre en fait au master innovation euh, c'est le master entrepreneuriat euh, euh, et euh, innovation de pouvoir en fait inscrire ça dans leur programme de formation et si vous ça vous intéresse ben à la limite on pourra aussi décliner ça peut-être de manière un peu off par rapport au programme d'enseignement, pour vous permettre également de, de pouvoir participer et de jouer à cette fresque. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est bah, je vais vous laisser la parole et puis également aussi vous distribuer un petit peu, vous montrer le jeu, à quoi ça ressemble et qu'on puisse échanger librement euh, entre nous. On est en petit comité, donc profitons-en. Donc euh, voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et c'est sympa d'être venu me voir pour parler de tout ça. Alors, est-ce que vous avez des questions